Alors, je reviens sur une vidéo 3DS Max et cette fois je vais faire un, une petite intro sur les matériaux de 3DS Max et plus exactement quand on utilise V-Ray en tant que moteur de rendu. Parce que dans 3DS Max, il y a déjà un moteur de rendu qui existe, c'est Arnold, que personnellement j'utilise pas pour faire des rendus d'architecture même si pourrait le faire. Bon, a priori, il n'est pas beaucoup utilisé pour ça, mais c'est pas un mauvais moteur de rendu. Ceci dit, le moteur de rendu le plus utilisé en architecture, ça reste V-Ray sur 3DS Max, Corona aussi, mais, mais pas Arnold. Donc là, je vais vous parler de V-Ray. Alors, V-Ray, évidemment, il n'est pas livré avec euh, avec 3DS Max. C'est comme dans SketchUp, il faut l'ajouter. Il euh, y a une version démonstration, une version payante. Vous pourrez retrouver tout ça dans la description pour télécharger la version démo ou acheter le logiciel, comme vous voulez. Une fois installé, on a cette barre-là qui est d'un trait euh, et qui va euh, regrouper tout ce que Vray peut faire de principal euh, dans bah, pour vous aider à faire des rendus. On a la première partie, si vous êtes familier avec les, le Vray de SketchUp, vous n'allez pas être perdu puisqu'on retrouve un peu les mêmes pitots. Le, le fait de faire des rendus interactifs ou de production, euh, là c'est euh, pour faire des rendus euh, avec du cloud, c'est-à-dire vous allez utiliser les serveurs d'Autodesk de, de pour faire vos rendus plus rapidement. Alors c'est une, une offre payante. Personnellement, j'utilise jamais. Ici, on a on ouvre, on confirme la, ferme, la fenêtre de rendu. Et on voit que c'est exactement la même que dans SketchUp, ça ne change pas. On a des caméras ici pour placer les caméras. Et là, on a toutes les lumières, les mêmes encore une fois que dans SketchUp. Ensuite, on a les objets, le fur, Cosmos, Cosmos, exactement le même que dans que dans SketchUp. On va retrouver les mêmes objets. Voilà, si vous les avez téléchargés pour SketchUp, vous les aurez aussi pour 3ds Max. Il y a même une petite update, là, tiens, que je vais faire, une petite mise à jour où ils ajoutent des objets. Euh, ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un objet... Euh, alors pas de Cosmo, je vais aller télécharger un objet SketchUp, donc fichier import, import. Si vous savez pas comment on importe ce genre d'objet, bah, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où je vous explique comment on va chercher des objets SketchUp pour les mettre dans... Des objets SketchUp pour les mettre dans, dans 3DS Max, hein, tout simplement. Donc ça vous offre accès à plein, plein, plein de modèles, du coup. Bibliothèque SketchUp, je vais prendre un lit. Allez, celui-là, ouvrir. Tac, tac, tac, j'importe tout comme ça, je laisse par défaut. Le lit va arriver, sauf qu'il n'arrive pas avec des matériaux verrés. Il arrive avec des matériaux SketchUp. Et on va voir comment ça se paramètre, tout ça. Enfin, on... il arrive sans lumière, je veux dire. On va voir comment la lumière se, se paramètre. Parce que si vous êtes habitué à SketchUp, dès que vous lancez un rendu, vous avez, vous voyez quelque chose. Ici, je vais lancer le rendu. Et vous allez voir que il n'y a absolument rien même si je bouge il n'y a rien par défaut dans 3ds il fait noir donc il va falloir ajouter une lumière la première qu'on va pouvoir mettre c'est la sphère hop je trace une sphère comme ça ensuite je peux la manipuler comme n'importe quel objet avec les axes et je vais lancer donc le rendu interactif On verra ce qui se passe là ok ça y est je vois le lit si je bouge la lumière ici dans le rendu comme c'est interactif je la vois aussi dans le rendu voilà je vais la monter un petit peu et ce qu'on voit tout de suite c'est que comme dans sketchup je vois une gros cercle blanc dans sketchup on est habitué à mettre en invisible et voilà ben c'est exactement pareil simplement ça je trouve vous dès que vous sélectionnez un objet toutes les options liées à cet objet sont dans la deuxième colonne ici celle qui s'appelle modify donc si j'ai l'objet sélectionné c'est ma lumière ici. Je viens donc d'en modifier, je vais modifier la et light, celle-ci. J'ai son type. D'ailleurs, ça veut dire qu'ici, je peux dire bah ben non, finalement je veux que ce soit un plane. Hop, ça en automatiquement en plane. Je peux dire bah ben, c'est pas c'est un c'est un disque, voilà, ça devient une espèce de disque qui éclaire comme ça. C'est assez souple d'utilisation. Je vais revenir à la sphère. Hop. J'ai euh, la taille de la sphère ici, le radius. Donc, je peux augmenter. Alors, si, attention, j'augmente, la lumière augmente aussi. La puissance, l'unité. je vais me mettre en watts, par exemple, et je vais me mettre, je sais pas, 20 watts. Voilà ce qu'un éclairage, 20 watts de cette taille, d'une ampoule de cette taille. Je vais mettre un peu plus, je vais mettre, je sais pas, 100 watts. Tac, ça rame un petit peu. La couleur légèrement peut-être chauffer un petit peu la, la, la couleur de ma lumière voilà rendre en plus jaune et ce qui est intéressant c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure les options ici et je peux venir cocher invisible ce qui fait que la lumière est toujours là elle remplit son rôle de lumière elle éclaire le lit mais elle est plus du tout visible euh, je peux créer par exemple un sol alors pour ça je vais venir ici dans les et formes primitives pour tous ceux qui veulent s'y mettre un petit peu comprendre l'interface j'ai une petite formation d'initiation dans la description qui vous permet de comprendre tout ça hein. comment on tourne comment on change d'écran on bouge les objets etc. vraiment le baba. je vais ouvrir l'éditeur de matière dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo donc je vais pas m'attarder et puis je vais créer un matériau verré que je vais appliquer au plan ici et ce matériau dans ses options je vais dire que c'est du verre donc, il va refléter et il va être un peu transparent. Voilà. Donc, j'ai un matériau très reflétant moyen. Et on voit que dans ce matériau, ma lampe, ma sphère a beau être invisible, on la voit dans le reflet. C'est exactement du coup comme dans SketchUp. Je resélectionne la lumière, option, et là, je peux enlever le affecte réflexion, ce qui veut dire que je la vois plus dans les reflets non plus. Donc voilà pour la lumière, les lumières. Alors les planes, les rectangles, les, euh, les sphères vont, vont marcher comme ça. là celle qui va être différente, évidemment, ça va être le dome light. Puis lui n'est pas une lumière ponctuelle comme ça qui éclaire un tout petit peu autour. C'est un ciel. Si je pose le dôme ici, alors je vais supprimer ma lumière là et que je relance un rendu. Contrairement à VR SketchUp, j'ai pas de ciel qui vient avec. C'est un environnement tout blanc. Donc si je veux ajouter un ciel, il va falloir que j'aille le chercher, soit dans Cosmos, soit sur Internet. Donc moi, je suis allé, sur HDRI Aven, comme d'habitude. J'ouvre la tête des matériaux et je vais aller chercher un HDRI. L Image HDRI, je vais prendre euh, n'importe lequel, parce que là, j'ai pas de miniature. Donc je vais prendre n'importe lequel, ils fonctionnent tous de la même manière. Je le glisse ici. On voit en double-cliquant que moi j'ai il est bien là, donc je le sélectionne bien qu'il soit entourés de pointillés, comme ça, je vais cocher environnement, dans mapping je mets sphérique, et je vais choisir de sélectionner ici le dôme, je vais dans les options du dôme, ici dans les options du dôme, je vais laisser à 1, je pourrais changer sa couleur éventuellement, on a vu que quand je lançais le rendu tout à l'heure, là j'avais un environnement tout blanc, c'est dû à la couleur qui est renseignée ici. Si je mettais bleu, bah, j'aurais un, un environnement tout bleu. Ça peut être drôle pour faire des, des rendus stylisés, mais si on veut quelque chose de réaliste, on va pas utiliser ça. Donc, je vais glisser une texture ici, dans l'onglet qui s'appelle Texture. Ici, ça marque No Map, pas de texture. Donc, je vais aller chercher cette texture que je viens d'apporter ici. Et je prends le petit note de sortie en cliquant et en maintenant clic, et je vais le glisser et le lâcher au-dessus de No Map ici. Je lâche instance je dis ok maintenant mon hdri s'est ajouté en fond et je me retrouve avec ce que je vois souvent dans SketchUp, c'est à dire mon bah, un paysage dans le fond comme ça qui, euh, qui bah, après qu'il va falloir savoir utiliser évidemment mais c'est comme ça que je peux importer un hdri qui éclaire toute ma scène de manière assez réaliste et donc là j'ai pas encore traité les matériaux du lit mais regardez déjà comme ça peut être assez réaliste euh, sans avoir rien réglé, juste en mettant HDRI donc ça c'est aussi l'intérêt d'utiliser 3ds max c'est que ça va, euh, une fois qu'on maîtrise l'interface qui est moins sympa que SketchUp c'est vrai, mais ça va beaucoup plus vite à faire les rendus. voilà donc je vais pas aller plus loin pour les lumières et le HDRI c'est une petite, une petite approche, voilà, j'ai essayé d'aller plus loin dans, dans les futurs tutos si ça vous intéresse d'aller plus loin avec, euh, avec euh, 3ds max, bah dites le moi en commentaire et puis euh, je me ferai un plaisir de, de, de préparer d'autres vidéos voilà, à bientôt, ciao